Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du gouvernement, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement l'anus. Savez-vous que tousser toussez ou éternuez dans d'autres personnes, puis jetez-les dans votre anus. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les à s'ennuyer d'autres personnes. Si vous êtes malade, grosse merde. Restez chez d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 103 103 0800 103 103 ou sur commej'aime.fr comme j'aime.fr Ceci est un message du ministère chargé du coronavirus Ah, ah Quel plaisir